Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un compte sur Limousic. Donc on avait déjà vu dans une vidéo précédente comment aller utiliser Limousic avec le dans sa formule freemium, c'est-à-dire gratuitement. Aujourd'hui vous allez pouvoir vous créer un compte et l'utiliser à plein temps. Donc comme d'habitude, on va sur Google, on tape Limousic qui apparaît premier de la liste. Ou alors, si vous avez rentré comme moi Limousic dans votre barre de favoris, vous cliquez sur Limousic directement donc le site euh, s'affiche donc là on va aller dans le troisième menu le menu compte je clique là dessus et là vous allez choisir votre version Donc vous avez une option pour un mois trois mois six mois et un an tout ça avec un tarif dégressif et une promo actuellement donc tout simplement vous choisissez ben, par exemple la formule 1 an 14,99 au lieu de 30 euros donc là vous allez tout simplement arriver sur une page euh, de formulaire donc il va vous suffire de saisir votre nom d'utilisateur, votre adresse mail et euh, bien sûr un mot de passe, de valider la licence et ensuite de passer à la page de paiement, tout simplement. Et vous allez pouvoir euh, vous inscrire avec un paiement Paypal ou un paiement carte bleue, tout à fait classiquement. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les musiques. À A bientôt